Vous ne, casse, vous ne portez pas casse. Eh, Alpha, calme-moi la moto. <métionne> calme-moi la moto. On vous dit de porter casse, vous ne portez pas casse. C'est pour votre bien. lui la partie. Autorité. Tout viendra chez ta moto au Aujourd'hui là, à l'instant où nous sommes, j'ai la confirmation que Dieu existe. Dieu, Dieu. C'est est tout de suite, hein. Tout de suite là, j'ai gardé la moto dans l'avant. Le temps de rentrer, et de sortir, je viens, je ne je ne retrouve plus mon casse Je me suis dit, mais comment je vais faire Il faut que j'aille comme ça à porter peine. J'allais comme ça et Dieu vous a mis sur mon chemin. Je porte ma plainte en même temps, chef. Ah, donc, si je comprends, ton cas, ça a été volé, dit, nous, a été... Je tout, casse. Chef, je porte la plainte en même temps pour voler de casse. Autorité, croyez en Dieu, il existe. Il vous a mis là pour me sauver. Je vous suis. Eh, eh? Dieu, je suis fort. Remets oui, mais oui, mais hey. la, mais oui, mais la moto Je la moto. Je vais vous donner la moto. Je vais vous filé, la moto. Je vais vous donner la moto. Je vais vous ça la a... mal Je Mais tu n'as pas Je vais pas, tu pas, tu pas chef, Je parlais avec les gens, Je cherchais, Je cherchais. C'est vous avez vu que Je non Je ne vous pas la oui, la moto. Chef. C'est la peine que j'ai portée comme ça, hein, chef. La peine. Donc je fais partie, non vas chef. Si, il n'a pas fait partie. Faut pourquoi en Dieu Autorité, pourquoi en Il a, c est faux. Comment Il est faux. Il a dit que le chocage a été volé. Mais il a laissé le commissariat. Et il va où Il a dit qu'il va au commissariat pour aller porter plainte. Mais le commissariat, c'est de oui, la faute. Oui, mais moi, il est fort Je ne sais même pas ce qu'il prenne. On a la voiture, on n'a qu'à quitter le carrefour. Oui, c'est mieux, c'est mieux. On n'a qu'à le carrefour. Qu le carrefour ah est maudit. Ça,